Bonjour, ici Jean-Luc de Révolution Fermentation, et voici Tristan. Bonjour Tristan Bonjour Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui euh, La choucroute. On va faire la choucroute. Et euh, en fait, on a pris un chou, on avait un chou, on a pris des épices pour, un, inspirantes, comme du cumin. Il y a vraiment plein de façons de la faire la choucroute, mais chou vert, cumin, ça marche plutôt bien. Et on a besoin aussi De sel. De sel. Puis on, on a pris un petit, un, un petit oignon, parce que c'est vraiment bon l'oignon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va râper le chou. On a pris une mandoline. Vous pouvez le râper avec le couteau. C'est juste, ça fait des tranches pas mal plus fines, pas mal régulières avec la mandoline. Il faut juste faire très attention aux doigts. Euh, au couteau, vous pouvez le faire aussi. Essayez de le faire le plus fine, le plus régulière possible. Ça marche vraiment bien. Donc, on va commencer? En fait, je vais commencer. Histoire qu'on ne se tranche pas les doigts. marche très, très bien. C'est vraiment généralement, euh, en fin de compte, une cuillerée devrait suffire. Okay. Pour, euh, pour 1,8 kg de choux, à moins que vous soyez vraiment très, très amateur de, de cumin, mais euh, une cuillère à café devrait, euh, devrait être suffisante. Ça sent les samosas. Ça sent les samosas. Oui, ça sent les samosas. Euh, les samosas, c'est pas fermenté, à part la, le pain, mais on mange des fois à la maison euh, des choses qui ne sont pas fermentées, comme des samosas. Les enfants sont accro. Ok, on va faire un nouveau test. Oh, ah. C'est pas aussi facile qu'avec les carottes. Hein. Tous, euh, vous n'avez pas besoin de forcer. Vous pouvez, si vous voulez, forcer énormément, mais l'idée vraiment n'est pas tant que ça de forcer. Ce, qui va vous, hein, ce que vous allez voir aussi, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir comment le chou dégorge et perd du volume. Au début, euh, le, euh, ce, ce bol était vraiment plein à bord, et là, on en a à peu près la moitié. Euh... Donc, Tristan, est-ce que tu penses qu'on va réussir à tout rentrer dans les deux pots Oui. Je ne pense pas, mais on va essayer. <rire> Je pense que oui, moi. Tu penses que oui, oui. Ok, let's go, on va tenter ça. avec le truc qui vraiment non. comme toujours avec les légumes fermentés vous voulez que les légumes soient vraiment immergés le plus possible donc il faut tasser, tasser, tasser, tasser et euh, faites sortir le liquide en tassant, c'est aussi un petit truc ouais, tu peux faire comme ça aussi tiens, je vais t'en rajouter vous devez idéalement, c'est pas grave s'il y a un petit peu d'air à l'intérieur, mais vous devez idéalement faire en sorte qu'il y ait le moins de poche d'air possible. Et tu peux faire comme ça aussi. Tiens, regarde, on va, on va se prendre. Hop là Il y a beaucoup de jus qui sort. Ouais, hein Il s'était caché. <rire> caché. Il s'était caché, le, le jus. Il caché. OK. Il On a rempli et tassé tout du long notre, notre chou euh, à l'intérieur de notre peau. Et, euh, et là, je sais pas si vous voyez aussi bien que moi, mais il y a vraiment plein de liquide sur le dessus. Ce qu'on veut, c'est que les légumes restent immergés. Et euh, on veut utiliser un poids ou un contrepoids, en tout cas un système qui va empêcher les légumes de remonter. Une petite technique qui fonctionne pas mal du tout. C'est pas la meilleure loin de là, mais quand on a juste ça sous la main, c'est vraiment le mieux. Enfin, c'est mieux que rien, en tout cas. Cette petite technique, c'est la technique de la feuille de chou. Parce qu'on a toujours, quand on fait de la choucroute, on a toujours une feuille de chou sous la main, on a toujours un trognon sous la main. Et donc, ce qu'on va faire en sorte, c'est qu'on va prendre une feuille de chou externe, hier qu'on n'aurait pas nécessairement mangé, ou en tout cas qu'on a trop, et on la place comme ça. L'idée de base, c'est vraiment de recouvrir les bords pour empêcher les légumes de remonter. Ensuite, on utilise le trognon. Et ce tronion-là va faire pression sur la feuille de chou. Et ensuite, on est capable de fermer notre euh, notre, euh, notre peau et peser sur le euh, peser sur le trognon. Et Et voilà. Comme ça, nos légumes restent immergés. Ils vont pouvoir euh, la fermentation va, va démarrer et ils vont rester totalement immergés tout au long de la fermentation. Donc, maintenant. Là, il nous reste plein de choux, on va, hein, on va le mettre soit on va le manger dans une recette ce soir, soit on va le mettre directement dans un pot. Mais là, je vais vous expliquer déjà comment, comment ça se conclut. Là, avec ce pot-là, vous faites juste un petit rinçage hein, de votre pot, ensuite vous le placez dans une assiette ou dans un petit sous-plat, pour faire en sorte que si ça déborde, eh bien ça tombe directement dans ce petit plat-là que vous pourrez jeter ce liquide-là. Là, là n'y touchez plus, ne l'ouvrez plus, laissez-le Laissez sur votre comptoir pendant... 2 à 3 semaines, voire plus. Il n'y a pas de règles, vraiment, de vraies règles. Vous pourriez le manger au bout de trois jours comme vous pourriez le manger au bout de six mois. Mais généralement, pour les premières fois, quand vous ne savez pas trop, essayez de garder ça 15 jours, trois semaines, ce sera parfait. Donc, après ça, quand vous l'ouvrez, vous le conservez au frigo. Et bonne dégustation. Amusez-vous bien. Bonne fermentation.